Nous allons maintenant rencontrer Teddy Passave dans la catégorie agriculteur avec le projet ValocoPro qui se dirige vers une valorisation d'éco-produits d'exploitation par l'optimisation d'un élevage porcin et la mise en place de pratiques agroécologiques. Teddy Passave, 32 ans, futur installé au niveau du GFA de l'Écluse sur 15 hectares. Alors mon projet tourne autour de la valorisation des coproduits issus de l'exploitation, d'une part, et des exploitations avoisinantes. Mon projet consiste en une première phase, l'utilisation des coproduits issus déjà de la canne, donc la bagasse, bagasse qu'on met au niveau des cultures pour limiter l'impact de l'enherbement et réduire sur les phytos. Deuxième phase, c'est l'utilisation des coproduits issus de nos productions pour l'élevage forcé Pour le moment, on n'a pas beaucoup de porc. Et la troisième phase, c'est d'augmenter l'élevage porcin et de faire valoriser cette viande avec les coproduits issus des productions d'exploitation uniquement. Je participe à ce concours pour pouvoir démontrer ce qu'on est capable de faire en agriculture avec les coproduits. Si je gagne ce concours, ça va me permettre de finaliser le projet en mettant en place l'élevage de porcs en plein air que j'ai au niveau de la troisième étape de mon projet. Et euh, ensuite, euh, m'orienter doucement vers euh, la commercialisation de ces porcs en ayant un partenariat, soit un boucher, soit une coopérative de, de viande. Je remercie l'INRAE, la région Guadeloupe et la Chambre d'agriculture d'avoir mis en place ce concours.